Matuna bisu Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Qui? Oui! Oui! Qui? tes ailleurs On va te lire ma On va te mon Pendant qu'un jour, vous êtes papa pour présenter le prédicateur de ce matin, tu continues toujours d'acclamer pour le Seigneur. Tu continues toujours. Tu continues toujours d'acclamer pour le roi de roi. Amen. Amen. Il est ressuscité. ce matin, tongoua, nous sommes dans la joie. Kati Pour retrouver l'homme de Dieu. L'apôtre Thomas Chimanga. Thomas Thomas. Chimanga. Celui qui est responsable de l'église est mon au niveau de Lumbashi. et aujourd'hui nous sommes réellement dans la joie de recevoir est-ce que vous êtes prêts d'écouter la parole à travers cet homme de Dieu regardez il a traversé beaucoup pour arriver à essayer à Kishasa. Et son programme était déjà prêt. Mais oui, bon, je suis là, son suis je suis là, je suis là, je Alléluia. Amen. Je pense Mais j'ai dit oui. Je sais. Le Les programmes que, toi, est que vous avez. Et nous prions à Dieu. Si vous accorderez encore ce sera pour une bénédiction que vienne de nous bénir à l'église. Et l'homme de Dieu il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Et comme Dieu est Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir Yakoyamba l'apôtre Thomas Thomas Timanga Thomas Timanga au milieu de nous Kachi Kachi et quand lui il approche nous a très fort très fort metta maboko makasi vetta Je dis que le que les Seigneur te Je que <gélis> qu que que er te <cute> <cute> <cute> <cute> <Me comprend pas. cute> Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. A ah, continuez non Que le Seigneur soit ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Yes. Que le Seigneur marche avec la toi. Que le Seigneur te donne la réussite. Alléluia. Que le Seigneur te lève. Alléluia. Que le Seigneur ton Dieu. Pour ta famille. C'est comme ça qu'on achète la vie. Que le soit jaloux de toi. Qui p... te fasse la tête et non la terre. Tu vas marcher sur tes ennemis. Cette année, Dieu te trie. Cette année pour toi. Toi, tu vas construire des étages. Tu vas construire ta vie. Tu vas construire les grandes choses. Les choses que tes parents avaient Toi, tu vas réussir. Par le nom de Jésus. Est-ce que tu parles la pour le Seigneur? Soyez béni, Bambou, maman, tu peux t'asseoir. On dit qu'on fasse dans la Tu peux t'asseoir. Fasse dans la sikoyou. J'aime des façons d'amen. la langue, je parle d'amen. Amen pour le papa et amen pour le maman. Amen pour le papa pé amen pour le maman. Si je dis amen pour le maman, si je dis amen pour le maman, tout le monde va dire amen. Si a tout le monde va dire... amen. Si je dis amen pour le maman, si je dis amen pour le maman, tout le monde va dire amen. Maman, kilométrique. Il y a Moulayouana. Qu'est-ce que ça te papa D'abord, j'ai dit d'abord, il est parmi mes pères spirituels. Parce que moi, j'ai accepté Jésus, j'étais d'abord musulman. Je me préparais pour aller à mec pour continuer avec le col islamique. Il y m'a Je crois que lui, il était déjà chrétien. Il servait déjà le Seigneur. Mais moi, à la parce qu'il est parmi mes pères. J'ai béni le pasteur Samy. C'est un homme bon. Le temps que j'avais fait avec lui, j'ai vu le fruit du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Un grand homme est trop simple. Mais, mais les autres que j'ai vus ici, na avec 32 personnes, mais là, 7 cas du corps et, et 4 protocoles. Il marche avec 11 personnes. Na moko. Mais lui, grand homme comme ça, quand je l'ai vu, il était seul. Sept plombs. Il faut pas que Dieu vous soutienne. Kolo asunga, que Dieu vous lève encore dans coup. Et vous n'êtes pas oublié, tous ceux qui travaillent avec lui. Tombola, Je vous bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Kolo tombola, mon ami, mon ami. Sans plus <coughs> tarder, on va partager quelque chose d'un livre de matière. Le thème de l'année, c'est la construction. Mais Dieu m'a mis dans mon corps de partager avec vous aussi quelque chose qui est titulé Frapper là c'est si à Matthieu chapitre 7 Matthieu chapitre 7 Matthieu chapitre Matthieu chapitre 7 Matthieu verset 7 Matthieu 7 7 la bible dit la parole de dieu Le tangi, Wow. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. La Bible dit, oui, la Bible dit demain on vous donnera, bon, cherchez et vous trouverez. Bon, -pe et frappez, on vous jouira. Bon, a si bino. nous continuons avec verset 8, Jésus a dit, on donne à celui qui demande. Et on ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche trouve. Et le Seigneur bénisse sa parole. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir. Je vais parler si frappé. Dans ce verset, c'est un verset que tout le monde maîtrise. Un euh, jour j'étais parti évangéliser les Pites. Et l'une Pit m'a dit parmi et me dit papa, j'étais quelque part pour faire mon boulot. Moi, C'est pour faire l'impédicité. Et papa, avant que les Allemands arrivent, elle a commencé à commenter. Comment elle faisait l'impudicité avec le blanc. Elle papa, avant que les Allemands arrivent, je suis tombé gravement malade. Là, j'étais dans leur maison. Ils, elles étaient à peu près 12 pits. Il a commencé à dire, papa trois jours avant je suis tombé malade. Et dans mon sac je ne manque jamais Nouveau Testament et le la, bleu là. Dans a, a Nouveau Testament. Il a dit que papa j'ai ça ici. Dans Il m'a montré ça. À la qui, ça et va. Va, papa, je me suis enfermé dans ma chambre. Ami, ouvert Matthieu, chapitre 7, verset 7. La e je présente au Seigneur na Jésus. La e e Christo. Jésus, tu as dit Demandez, il vous sera donné. No et me Cherchez, vous trouverez. vous Je te ben demande, Seigneur seigne Guéris-moi. quand j'ai dit ça, je bon suis allé s'endormir. Au milieu de la nuit, je suis réveillé en bonne santé. C'est comme si je n'ai jamais tombé malade de 14 ans. je lui ah Dieu t'a guéri pour que tu continues avec l'impédicité. je ne vais pas parler dans ce sens là le même sens que tout le monde maîtrise demandait de chercher frapper. Je, je vais parler avec toi ce que le Seigneur m'avait révélé. Et ce que le Seigneur a mis dans moi de partager avec vous cet envoyant. Dès que ça dit beaucoup de choses, on peut les parler dans deux mois, trois mois. Mais aujourd'hui, je vais faire tout pour parler seulement si frapper. Christ, il a dit, celui qui frappe, on va l'ouvrir. Écoute-moi très bien. Et Pierre, avec ses courages, avec les autres disciples, ils n'ont même pas posé la question à Christ. Où est-ce qu'on peut frapper et comment frapper ils, ils ont resté calme. Et il est resté calme. Et Christ avait dit J'ai beaucoup de choses à vous dire Mais pour le moment Vous ne pouvez pas les supporter Restez ici Et quand je vous avais Un autre consolateur Quand il viendra Il va vous révéler Elle vous enseigne Autre chose que je n'ai pas Mais ici C'est le problème du Saint-Esprit La Bible dit Frappez, on vous mira. Ça, c'est l'année de la construction. Pour que Dieu t'ouvre bien. Pour que Dieu t'ouvre les portes de bénédiction. Pour que tu construises très bien ta vie. Pour les bâtiments pour la gloire du Seigneur. Ou pour l'église. Il faut apprendre à frapper. Là, nous allons lire encore. Exode chapitre 17. Exode 17, Kobima verset 4 à 6. Exode 17, Kobima. 4 à 6. Moïse cria à l'Éternel en disant Que ferai-je à ces peuples encore un peu de temps il met la pideron. Verset 6 on continue encore létat dit à Moïse passe devant le peuple le de et prends avec toi des anciens d'Israël prends aussi dans ta main ta verge que, ta verge avec laquelle tu y as frappé le fleuve est marché. Et la Bible continue encore. La Bible dit Moïse, il a dit à, Pepe, à Moïse, Pepe, plutôt, Dieu a dit à Moïse, tu vas aller devant les rochers qui sont au milieu des enfants. Ça c'est quand tu vas continuer avec verset 7, verset 8. Et la Bible dit ceci. Quand Israël était en Égypte, je parle lentement pour que tu m'écoutes bien. Là maintenant je te présente ce que tu peux frapper. La Bible dit quand le peuple Israël était dans l'Egypte. Comme les esclaves, les esclaves. Le rocher était là, regardez. Et quand ils ont sorti de l'Egypte, le rocher aussi à sortir de l'Egypte. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Dans un contière chapitre 10. Qui a dit à Moïse. Le peuple cherche de l'eau. Mais la sorcière n'est pas ici à la montagne. Pourquoi tu es ici à la montagne, Moïse Tu es venu faire quoi ici à la montagne La sorcière est toujours là-bas. Et il y a le Au milieu d'un peuple, Israël y tout le monde écoute-moi, mes regarde Ce n'est pas le problème de montagne. Ce n'est pas le problème d'aller chercher le prophète. Ce n'est pas le prophète d'aller voir les fétichers. Ce n'est pas le problème d'aller voir les tatamas et les gens. La solution est ici. Je répète encore. Ton mariage est ici. Ton boulot est ici. Tes voyages est ici. Amen à papa. Amen, amen, amen. amen. amen. La solution est ici Ce n'est pas le problème d'aller à la montagne Non, je dois monter à la montagne à la montagne de C'est là où tu reste À la montagne de Mangengue Il n'y a pas de jeu Chez moi la Bumbashi Il y a beaucoup de montagnes. Plein de montagnes. Et à la montagne là-bas Il y a même les quartiers. Il y a même les vétiches si vous touchez à la montagne, ce n'est pas dire, dire que quand on monte à la montagne, on va trouver Dieu. Ce si c'est trône, avec les quatre êtres vivants. Non, à la montagne quand on monte, c'est pour éviter la dissension dans la cité. J'ai ici. Ah tu ne me crois pas. J'ai dit, je, je, je suis ici. Tu Azali awa. pas compris. Je est ici. Zambe azali awa. Il est avec son serviteur tout ce que tu cherches là. C'est ici. Ton argent est ici. Maman, est awa. Ton voyage est ici. Maman, est awa. ta voyage est ici. j'ai dit est ici. Je à Moïse. Pourquoi venir ici Pourquoi venir ici Pourquoi venir ici tu as abandonné ta maison. Oh tu as laissé tes enfants. Oh je crois que tu n'as même pas mangé. Dans, et tu as fait beaucoup de kilomètres à pied. Pour venir à la montagne. Moi, ici, il n'y a pas no la solution. La solution, c'est là-bas. Écoute-moi, hey, no je répète. Le ta solution hey, y a no est ici. Les ta solution, hey, ça y est, devant toi. Tes politiques, devant toi ton bon mariage Devant toi, Il n'est pas loin de toi. C'est Moi je à Il est rentré il a commencé à regarder il n'est pas Il a remarqué les rochers. Les rochers qui étaient négligés. Les rochers qui étaient minimisés. Peut-être que les enfants sortaient sur les rochers. Peut-être que les mamans lavaient les talons sur les rochers. On négligeait les rochers. On les rochers là. Et donnant la maille. Selon le commentaires, Commentaire selon Chimanga Thomas le, combatant. le, combatant, le, le lenge y a dit molaya Chimanga Thomas le rocher disait ceci. moi je vais faire quoi moi je vais faire quoi donc ça dit on, on m'a pas, pas frappé On ne on m'a pas touché comment je vais donner l'eau l'eau? non ça le problème des rochers li kamali si tu ne frappes pas c'est ton problème écoute-moi yo Moïse a passé devant le rocher. Entouré avec les anciens. bapaka. Avec les bateaux qu'il avait frappés sur le, sur le fleuve. Le Il a frappé le rocher. Il a frappé le rocher. Le rocher a donné de l'eau. Peut-être qu'ils sont dit Ah On, On souffre. On parlait mal contre Moïse. Et contre l'éternel. On le rejetait si plein d'eau. que Dieu nous pardonne. Ah. écoute-moi, Ta solution Oye, est ici. Esali, no. Ne montez pas des sang. Kukineko, luka, biluka, Ta solution est Et yano, yo, awa, Même si tu es malade. Abo, Ta no. problème. Amen à ma papa. Hey, Amen. Ma maman. Hey. Really, Amen. Hey, Là maintenant, comme la Bible dit tout est chrétien, et espères d'interité es pour essayer de convaincre. Bible l'obique après beaucoup de temps, si maman belé, apôtre, Pierre, apôtre Paul arrive. Maman Paul a commis, il commence à expliquer les choses qui étaient passées. La en 1 Corinthiens chapitre 10. Apôtre Paul commence à expliquer. En 1 Corinthiens chapitre 10. Toi, tu vas écrire verset 1 jusqu'à 4. Mais moi, je vais lire verset 4. Verset 4. Minei. Et qu'ils ont tous subi. Le même brevage spirituel. Car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Bon. Vous les avez Après arrive, Paul a commis? bien, mes mains, Vos Paul vos parents. Votre père, votre étaient baptisés, samaka, tous ceux avaient mangé le peuple. Qui venait du ciel? C'était la main. Tous ceux qui avaient bu de l'eau. Nous À un rocher, Qui le Tu as déjà vu qu'il y a un rocher qui marche? Peplis à, elle. à elle. Deux, mois de deux mois de marche. Le ressort, c'est de deux mois de marche. Peuple trois mois de marche. Le ressort, c'est trois mois de repos. Toi, mais ça n'a européen, moi des repos. Toi, des mois p... de repos. Écoute-moi. Tu marches avec Dieu oh, L'année la 2023. Pour la vas marcher avec Dieu oh, Tu m'as pas compris. Oh, L'année 2023. Tu oui. marcheras avec Dieu oh, beau, la Même si tu n'as rien, toi c'est avec Dieu Marche avec Dieu. marche avec Dieu. Tu marches pas avec Dieu. Et tu dis moi. Dis-moi, passe marche avec Dieu. Cette année 2023. Que tu marches avec Dieu. Partout là où tu seras. Dieu est avec toi. Même tu traverses dans le vallée de l'homme de la mort. Tu es avec eh Dieu Même si tu dors en famille. Dieu est avec toi. Alléluia. C'est comme ça qu'on dit Amen. Et on crie Alléluia. Si il y a le foufou devant ton test, tu vas manger comme moi. S'il y a le foufou, il faut faire le dossier de la Babylonie. On mange comme moi. On n'a pas. Ah mais là je te dis tu vas marcher avec Dieu toi tu es assis marche avec Dieu va avec Dieu en avec Dieu marche avec Dieu marche toi j'ai marche pas marche toi tu marches celle tu marches avec Dieu tu vas se reposer tu vas se avec Dieu Amen Assieds-toi car Quand s'est terminé. Après, il pas dit. Les rochers, là, c'était Jésus-Christ. Ils ont écrit sur Jésus. Wow! Hein? être besoin de marcher avec l'Éternel. jésus de. En tout cas, je suis très content parce que je sais que je ne marche pas seul, Je suis avec quelqu'un ici. Je discute même avec le Seigneur. Tu vois Tu vois comment? Mais, non, je ne comprends pas. De que là, tu dis rien. Tu... parce que je sais, est ici. En venant ici, la je vais ouvrir la porte, c'est peux passer devant moi. Il est sorti. Il va j'ai suivi. J'ai fermé la porte. Ah, okay. Après, c'était Christ qui l'a suivi J'ai ceci que Dieu te suive Je dit que Dieu te suive es tu iras Il va avec toi tu le tu es tu es tu avec tu es tu es tu es tu es tu es tu es tu tu es avec lui tu es tu es tu es l'hôpital. tu tu tu es tu es tu tu es tu tu tu tu Maintenant il y a un problème. Il faut, faut les toucher. Simbaï. Maintenant, comment toucher n n y, n y, simbaï. Comment frapper Puis, n y, n y, Parce qu'il il est là plein de solutions. Les enfants disaient les problèmes c'était l'eau à boire. Maintenant, moi, c'est l'argent. C'est des maisons. C'est la fécondité. C'est le voyage pour l'évangile. C'est être en bonne santé C'est ça mes soifs. Israël, c'était le problème de l'eau. Toi aussi, toi tu n'as pas le problème de l'eau. Parce qu'à l'époque là, dans le désert, il n'y avait, avait, avait, avait pas la pluie qui tombe. Dans le désert, il n'y avait pas de pluie d'eau. Mais le boulot malibé, pas régi des eaux. Mais régi des eaux, c'est la qui était. Parce qu'ils avaient, c'est pourquoi ils avaient besoin de l'eau. Mais va... toi ici, c'est plein d'eau. Même, même si le... régi des eaux n'envoie pas. Dieu va descendre là-bas. Là là. là tes besoins à toi, tes soif à toi, ça es, go. Es, tu connais ça, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est des maisons, c'est la fécondité, c'est la paix, la bonne santé, c'est ça tes besoins, avoir ça, Dès que tu ne frappes pas, même te te si tu le même si tu dis que Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas là, Dieu n'écoute pas, il est calme. Le problème, dès que tu le touches, dès que tu le frappes, il va faire quelque chose. Amen. Oui, là, il va faire quelque chose. Oui. Comment frapper? Pour Un qui écrit. Comment frapper? Comment frapper? Comment... Et où est-ce qu'on peut frapper? Nous savons compliquer. là où on Là, on peut frapper c'est le rocher et le rocher c'est Christ, lui-même il m'a mon mon ensemble il m'a posé papa où est Jésus là question de femme. papa. je pour parce que j'ai beaucoup de problèmes Papa montre-moi celui-là, Jésus. Je dis toi tu veux pas Jésus. j'ai beaucoup de problèmes. Montre-moi Jésus. Je vais le frapper. Je vais le frapper. OK. moi. Ça c'est un deux rois. roi rois. Verset 4. Deux Rois chapitre, chapitre 4 verset 8. c'est une histoire d'une femme au tsunami. De la rois, femme là, 8. La femme là, elle avait soif d'un enfant. enfant. Elle avait besoin d'un enfant. Un enfant. C'était une femme qui craignait le Seigneur. Elle craignait l'éternel et comme elle était chez elle, Nous -ce -co Comment frapper N -n a -a. Et on se fait frapper. La dame là. Moi aussi. Plein de soif. Va poser Tu mangas là. Tu mangas Tu es de soif. ça bah, la dans... la place de la maman. Mais ton nom. maman Plein de soif. Va bah, chez elle elle a remarqué un homme de elle Dieu montait. il montait à il descendait c'est le monte tous les jours et descend tous les jours. Cet homme ici, c'est un bon seigneur. un homme de Dieu. Elle a demandé à son mari, est-ce que tu penses que c'était pour que cet homme commence à manger Je vais les mettre dans notre vie. Si on mangeait 4 kilos, le bruit, je vais ajouter aussi 5 kilos. La Bible dit... L'homme de Dieu, il s'est approché dans, son, da, da, dans la vie de cette maman-là. La maman lui a supplié l'homme de Dieu. Maman a bondé la lombe. Je t'ai supplié À partir d'aujourd'hui, tu vas manger chez moi. Oh maman, voyez-le. L'homme de Dieu ne connaissait pas ah ben oui oui il faut manger oui d'abord chaque fois que je viens ici je vais être chez moi enfamé merci maman, ah, maman. l'homme de Dieu a commencé à venir manger Qu on, Qu on va frapper je te montre maintenant et là où tu peux frapper pour que tu construis cette année pour que tu termines cette église pour, pour que tu construis ta vie écoute moi l'homme de Dieu a commencé à manger et il disait rien Alors, il dit, écoute moi si tu vois que tu donnes quelque chose à l'église tu ne parles pas si tu n'as pas encore arrivé au terme restez calme la dame a regardé Comment c'est on depuis qu'il a commencé à manger par là Elle a chargé la stratégie. Bongo, le Lengue, Elle est allée voir encore ce mari. Partout, je t'en supplie. Permets-moi que je construise. Une maison une autre maison. Elle a, a, a, a, a, a construit. Quand l'homme de Dieu est arrivé ce jour-là, sous le soleil, fatigué, après avoir mangé, il m'a ah L'homme de Dieu vient un peu Cette fois-ci, si tu n'allais pas manger dans notre salon Cette fois-ci, tu vas manger quelque part Suis-moi Suis-moi L'homme de Dieu derrière lui et oui. derrière elle de, de Montre-moi sur les escaliers elle monte avec l'homme de dieu assis-toi ici mange ici c'est sans ton lit c'est sans tes clés chaque fois si tu viens ici ne te dérange pas de venir me frapper la porte monte derrière moi si ta maison c'est ah, sans ta maison si tu veux mettre le locataire si tu veux mettre ton oncle, c'est ta maison. L'homme t'a dit à manger. Il a pris de l'eau. Il s'est reposé. Il a regardé la maison. Il a dit ceci. Va dire à cette femme là. Elle a besoin de quoi? La femme a dit non. Je n'ai pas besoin de. Commentaire, c'est l'autre Commentaire, Elle a dit, waouh Je l'ai touché maintenant. Il a dit. Wow. Ah. ah. Il mangeait, il parlait pas. Il oui. Comme il sait reposer sur son lit Je l'ai touché. Non, sibaye. L'homme est mal à l'aise. Comment il n'a pas, il n'a pas besoin. besoin. dit, que okay, ça va. Ah. Va la dire. Je vais parler pour elle devant le roi devant le général c'est là un problème le roi va intervenir ou le général va intervenir la femme a dit c'est sommier de mon père le roi c'est mon frère le général c'est mon frère je te demande rien mais dans son cœur. je l'ai touché je l'ai touché. Ai l'homme de Dieu. Seigneur Dieu. La femme ici a touché mon cœur. Elle a fait, a fait beaucoup. À Mais elle n'a pas besoin de quelque chose. Elle a posé le côté. Non, non. Comme l'homme de Dieu ne marche pas seul. Il marche avec. L'éternel Yahweh, le dieu qui sonde le cœur et le rein. Il a sondé la femme. Avec tout monde la ma à à travers le serviteur de l'homme de Dieu. Tu vois la maman là? Et les son mari, les devient. Chaque fois qu'on chaque fois qu'on vient. Je n'ai jamais vu un enfant. Le qui est là. lui les enfants. Amen Oh l'homme de Dieu oui. La oui. chef est les enfants sous le soleil oui. Il oui. marchait avec oui. les enfants sous le soleil oui. la la famille. Famille. Moi j'ai mes yeux d'enfants c'est tout moment avec les enfants, sous le soleil descend. Il faut que je touche son cœur. Il faut me donne l'enfant. L'homme de Dieu a pris la femme. La Bible dit la femme se représente devant la porte. L'homme de Dieu a dit l'année prochaine, 2024, dans ce mois-ci, je te trouverai avec un petit Je te trouverai avec un petit sami. Il avait chassé l'esprit de stérilité Il lui avait fait confesser Attends là qui est Monsieur, je te pose la question Confesse d'abord, tu avais voté combien de fois L'homme vous <coughs> par L'homme n'a pas <coughs> regardé ça L'année prochaine. Tu les <coughs> Tu procès <coughs> Tu c'est-à-dire quoi tu as petit c'est-à-dire quoi l'enfant était à l'homme de Dieu écoute-moi e e tout ce que tu cherches ça y est ton visage wow. même les -la -y. le bon mariage Shhh. le bon boulot la malam. ici Et il monte avec ça il descend avec ça il y a un problème il gagne c'est pourquoi Jésus a dit ceci celui qui va faire du bien à mes petits amis à mes serviteurs à mes il ne manquera jamais la récompense. à cause où est Jésus oui, oui, oui. Pour que je le frappe. Pour la bêta. Oui, oui, oui. Où est Jésus oui, oui. Pour que je le frappe. Pour la bêta. L'église. L'église. Tant qu'il y a des choses, il quelque chose. fais des choses Salama, qui peuvent toucher le cœur de l'église. Qui peuvent toucher le cœur de l'homme de Dieu. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Okomona. L'homme de Dieu a, -A dit seulement l'année -E prochaine. Tu as la vous le savez, vous Papa, que toi, Vous le savez, pour me donner D'abord, la, la femme m'a dit, papa, papa, pardon, ne viens pas ici pour me compliquer. papa, vous retourne savez. Vous le là? Ne viens pas. Vous le savez. Vous le savez. est-ce Vous le savez. Vous le Est-ce le savez. Vous le Ne me trompe pas. Comme il ça prochaine, un coup il flamme Vous le savez. moi aussi, savez. Vous le et quand l'enfant est mort après là on la femme elle est finie moi c'est ce elle est allée devant l'homme de <t 'en> hey hey papa papa moi, je t'avais demandé la fin. N'est-ce pas que je t'avais dit qu'elle ne me trompe pas Pourquoi tu m'as fait ça Tu m'as donné la fin. Après ton dieu a récupéré la fin. Si ma... on... On... Tu Quel vas partir avec moi. L'homme Le... te de... dit non, tu vas partir avec mon serviteur. <Rires> elle a bien parlé. L'éternel est vivant. Ouais. Ah, est ton âme est vivant. Est est problème, je ne te laisserai jamais. Et elle a parlé comme Élysée. Elle a à Élissa. Et je comprends La persévance d'Elysée, C'est le même courage qui était tombé sur la femme Il disait L'éternel est vivant et ton âme est vivante Ne demande pas de rester ici La femme l'a dit aussi L'éternel est vivant Ton âme aussi est vivant C'est tu vis encore Je ne peux pas quitter ici sans toi ce qui elle n'est pas à l'attaquer cette temps. Elle n'est pas là attaquer ses tantes c'est vous je sais c'est vous. Chaque fois je vous rêve la nuit, c'est vous. Vous, vous n'aimez pas. pas. Vous, vous avez bloqué été. ma fécondité. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'enfant. Aujourd Aujourd'hui, vous avez tué mon enfant. C'est vous. Tu m'avais demandé les Je ne t'avais pas donné. Tu m'avais maudit, c'est toi. Elle n'a pas dit ça. L'homme de Dieu. Écoute-moi, tout ce que tu as. Ça vient de Dieu. Si pas, tu manques ça, viens voir l'homme de Dieu. <fix> N'attaquez pas les sorciers. J'aime beaucoup le modérateur, il a dit quoi la il il a le il il après, après, après avoir invoqué la présence de tout ça. Après avoir ça. invoqué le Saint Esprit. de chasser démons. Parce que si le Seigneur est ici. Les démons ils vont se faire sauver qui le Ce n'est pas le problème d'attaquer les démons. C'est si Dieu. Dieu, on les voit à travers ses serviteurs. On les voit à l'église. Le fait des films de faire l'homme de Dieu est parti. Il a fait la foi. Je veux que tout ce que tu vas commencer à faire, que tu frappes l'église. Oh, oh, la la. Oh, que tu touches le cœur de l'homme de Dieu. Il ne faut pas être comme les autres gens qui frappent dans le mauvais sens. Les gens qui minimisent l'église, c'est toujours toi. <tanfait> les gens qui <t 'en> qui carrelent les gens, les gens à l'église, c'est toujours toi. <t 'en> qui minimisent le passé, c'est toujours toi. <t 'en> tu rends <t 'en> C'est ce que Christ a dit à Saul, Saul, Saul. Saul pourquoi me persécuter tu Saul, Saul, Saul, Saul. De... Saul a dit, qui es-tu, Seigneur C'est moi, Jésus, qui est, Jésus. est quand kolo tu, kolo tu fais, fais le mal à l'église. Tu so fais so pas à l'église. Quand so tu fais so le mal à l'homme de Dieu. Tu fais Tu fais le à l'homme de Dieu. Tu fais au Seigneur Jésus. Maintenant, quand l'église, tu so combats so Jésus. Tu Regardez maintenant, toi qui combats Jésus. Quelle est ta sort? Tu vas terminer Tu vas terminer comment? là on peut frapper c'est à l'homme de Dieu parce qu'il est représentant de Christ c'est à l'église parce qu'ils sont là pour la gloire de Jésus en partant pas du ceci en regardant c'est comme si nous sommes les pauvres mais en réalité quand les pauvres viennent, je les pose la main ils deviennent riches la richesse ça se trouve dans l'homme de Dieu. Bonjour. nous sommes maîtres. C'est comme si je suis malade. Mais en réalité, Mais quand il le... est malade du je lui pense dire. la main. main, main C'est ça l'homme de Dieu. Je veux que cette année, que, que, cette année tu que tu apprennes à toucher le corps de Dieu. Que tu apprennes à toucher. Le le il y a d'autres choses. Si Dieu regarde si si que tu vois que tu n'as pas touché, il est calme. C'est comme le problème de Salomon. Salomon il s'est trouvé trop jeune dans la trône dans la de son père. Salomon Non, non, non, non, non, je dois aller chercher le Seigneur. Je dois te le toucher le Seigneur. Pour qu'il me parle quand même. Pour que je peux faire, moi. Salomon, il est allé. Salomon, kei. il a commencé à bandir. Lui, il a dit, moi je suis pas fort en gêne il a dit je suis pas fort en gêne de prière. je suis pas fort dans longue la longue prière. je suis pas fort de monter la montagne je suis il a donné 500 bœufs il a donné 800 bœufs il a donné 999 B C'est comme s'il si n'existe pas C'est comme s'il si n'existe pas C'est comme s'il ne voit pas Quand il a totalisé cela 1000 b. Quand on Salomon, Salomon. Salomon. Demande-moi c'est parce qu'il a touché Dieu. J'ai dit non, non, non, non, non. non. Personne n'a pris comme, comme PCP. Même son père. Mama, t as, t as il a servi comme lui. Mais comme tu as donné ça, tu as touché mon cœur. Demande-moi. Sur place. On a demandé Tu lui donner donné sur place. Quelle est ta façon de donner L'autre fois, j'étais, si j'avais trouvé, on parlait ici. Pour le propre de mettre le ciment ici. Qui a donné 5 sacs de ciment Qui a donné 20 sacs Parce que si vous avez donné, on allait déjà mettre. Apprendre à toucher le cœur. Apprendre à frapper le corps de Dieu. Si tu ne frappais pas, il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà sauvé. Tu as déjà la vie éternelle mais pour le bien matin, que cet te bénisse quand tu vois la Bible parle, le problème de Corneille. Corneille cherchait le Seigneur, tous les jours priait il donnait les offrandes. Dieu est calme. Il ne parle pas. Il fait même pas ci. Si. Un jour, comme c'était son habitude, il priait Il donnait les offrandes des hommes. Et un jour Dieu a dit Qu'est-ce que je vois là? ça c'est les commentaires selon moi ça c'est les deux montagnes de Corneille parce qu'il y avait des paniers il, y avait des paniers. Là, la, il y a prié les souffrances Dieu a dit, qu'est-ce que je vois là? Ça, c'est des montagnes de Corneille. Parce que Corneille, corneille priait et donnait les offrandes. Selon moi, c'est-à-dire que quand il priait, la prière monte et les offrandes. Dès que ça arrivait devant la face de l'éternel, Et Dieu a vu ça. C'est quoi ça? C'est la prière de Corneille et ses offrandes. Dieu a envoyé l'ange de lui dire quelque chose. Et mes boning, Apprendre à toucher le corps de Dieu. La... Apprendre à faire bonnes choses. La... Apprendre à donner les choses qui touchent le corps. La... Apprendre à faire les choses que tout le monde ne fait pas l'église. La... Apprendre à faire les choses différentes avec les autres. Dieu dit à Moïse. Ben, dia dia Moïse, quand tu fais à la robe pour un roi sacrificateur, tu vas mettre quelque chose sur sa poitrine. Et tu vas mettre 12 pierres de valeur. Et sur chaque pierre, tu vas écrire les noms de chaque tenue d'Isaïe. Il y a quand Aaron se présente devant moi, avec les pierres là, et avec les noms, des tribus d'Israël, je vais commencer à citer, à Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu que ton nom. soit écrit dans le cœur de Dieu. Qui peut entrer dans son cœur? C'est celui qui soutient l'Église. C'est celui qui aide l'œuvre de Dieu. C'est celui qui frappe son cœur. Écoute-moi apprendre à donner les bonnes choses à Dieu apprendre à faire les bonnes choses à Dieu tu verras cette année Dieu va faire les grandes choses pour toi si tout le monde donne des sacs de ciment moi je donne quatre sacs si tout le monde donne mille francs comme offrande moi je donne cinq mille là tu vas toucher le corps de Dieu c'est pourquoi tu vois la maman là. Une mama verte. Ma maman verte. Elle a donné les Makuta. Nous, dans d'autres pays, nous avons ça. Le frein en fer. <rire> Si tu marches avec ça, ça bouge dans le La maman-là, elle a amené ça. Et là, j'étais ça dans le panier. Ça bougeait même. Maintenant, après culte, puis... si Christ commence à présenter les gens. Ah, Pierre, Jean, Jacques. C'est lui qui a donné beaucoup ici. C'est la maman-là. Les apôtres de toi aussi. C'est très compliqué. Donc, tu ne parles pas comme les autres. Tu ne vois pas comme tout le monde. La maman-là, elle est pauvre. Le L'homme-là, tu vois, il est l'homme-là. Il a beaucoup d'argent. Lui, il, il, il est venu avec le sac. Plein d'argent il a donné. Moi, je ne vois pas ça. Il a donné beaucoup. Il est dans sa maison. Non. Ça reste combien? Mais tu vois la vieille là. Tout, tout ce qu'elle a donné. C'est tout ce qu'elle a vu. C'est ce ça, Dieu. Quand toi tu donnes 1000 francs là, pour construire l'année de la construction. Allez, monsieur, tu as laissé combien bon. Et tu vas construire quoi fois. Oui. Pour acheter la parcelle. Pour construire. Vous allez construire quand Lève-toi, on va prier. Tu vas dire que Seigneur Jésus, merci. La maison, la Après moi à frapper. Après moi à frapper. Après moi à frapper. Et tu m'as montré là où je peux frapper. C'est frapper dans ton église. Et frapper à ton serviteur. Frapper au cœur de ton serviteur. Apprends-moi. Parle au -moi nom de Jésus. Prions. Prions à haute voix. Parle bien dis que Seigneur apprends-moi aide-moi Seigneur je vais frapper à toi aide-moi Jésus apprends-moi à donner les bonnes choses le nom de Jésus par le nom de Jésus le le nom de la à la de chaque fois que vous avez l'occasion, de un de la part de l'éternel, nous prions pour l'homme dédié, bonne la commande la salle beaucoup ministère